Jean-François Brochu, bonjour Jean-François. Bonjour et bonne année à tous. Bonne et heureuse année à, à vous aussi, 2019. Merci d'être toujours avec là pour nous aider à comprendre tout ce qui se passe dans le monde judiciaire et policier. Jean-François, on commence? En tout cas, on n'a pas de mesure pour euh, de prévenir ces, ces meurtres-là. Et oui, le service d'immatriculation euh, des armes à feu, c'est un euh, leurre. Ça, c'est la politique de... qui apporte du lion et qui se met la tête dans le sable et qui pense être protégé. Moi, je vous le dis pour deux aspects. Je vais pouvoir débattre pendant j'ai les armes à feu chez moi. Elles sont enregistrées. Je me suis conformé à la loi, même si elle n'est ne, euh, que l'heure. Mais vous et êtes une minorité, Jean-François. Ce n'est je ouais, oui. pas 25% des propriétaires. Oui, et c'est pour ça que euh, les policiers ne pourront pas jamais se fier à ça. Moi, j'étais commandant adjoint, Jean-François, dans euh, des opérations de personnes barricadées. Et la dernière chose euh, sur laquelle on se fiait, c'était l'ordinateur qui nous disait si monsieur avait ou non des armes à feu. C'était le travail. Ils ont un numéro qui est enregistré dans un ordinateur du gouvernement du Québec, conformément à la loi, et ça ne m'empêche pas, ça n'empêche jamais personne de prendre son arme et de commettre un crime. Il y a de l'argent disponible au gouvernement du Québec. Par exemple, on est prêt à dépenser 50 millions de dollars pour un leurre, pour une fraude, pour... c'est un mensonge, que c'est pas vrai, que ben ça va sauver des vies, le registre.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 c'était l'ordinateur qui nous disait si monsieur avait ou non des armes à feu. C'était le travail d'enquête, le travail d'enquêteur avec des témoins. C'était là-dessus qu'on basait notre stratégie de, de, de travail, d'approche de la situation. C'était pas dans les ordinateurs. Et moi, j'ai huit armes à feu. Bon, réalisons un numéro qui est enregistré dans un ordinateur du gouvernement du Québec, conformément à la loi, et ça ne m'empêche pas, euh, ça n'empêche euh, jamais personne de prendre son arme et de commettre un crime. Il y a de l'argent disponible au gouvernement du Québec. Par exemple, on est prêt à dépenser 50 millions de dollars pour un l'heure, pour une fraude. Pour... C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai que ça va sauver des vies, le registre. Donc, n'oubliez euh, pas une chose, c'est qu'ici, il n'y a pas de loi. C'est la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, chapitre I3 de 1985, article 1 qui stipule. Dans la définition du mot loi, loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et il n'est pas supposé d'avoir un Parlement au Québec, c'est supposé d'être l'hôtel du gouvernement, la législature du Québec, mais pas le Parlement. Le Parlement du Québec existe depuis 1968, depuis l'abolition du Conseil législatif, du Conseil, euh, de l'Assemblée législative et des pouvoirs ainsi que de l'autorité du lieutenant-gouverneur du Québec qui aujourd'hui, euh, on va dire comment on dit, euh, euh, accroche des médailles tout simplement, mais la sanction, elle est tout simplement euh, symbolique. Il n'y a pas de sanction royale ici. Euh, ni le lieutenant-gouverneur, ni euh, les juges peuvent euh, dé faire désavouer une loi auprès d'un pouvoir souverain absolu au Canada ou au Québec, personne ne peut faire désavouer une loi qui a été déclarée inconstitutionnelle. Donc, aussitôt que la loi est déclarée inconstitutionnelle, le gouvernement transforme cette loi inconstitutionnelle-là en décret. Et le décret, c'est antidémocratique, c'est contre l'intérêt de la population, c'est contre la démocratie, donc c'est contre l'opposition des partis euh, qui se trouve à être à l'opposition du parti politique qui est au pouvoir donc les partis à l'opposition euh, deviennent tout simplement aussi des marionnettes qui sont de collusion avec le parti au pouvoir pour prendre une loi qui est inconstitutionnelle et en faire un décret de façon à continuer à l'appliquer avec quelques petites modifications, c'est ça qui fait le désordre absolu c'est ça qui, fait, qui est par l'oligarchie donc par les grandes entreprises au Québec et au Canada, l'oligarchie qui fait qu'ils contrôlent cette oligarchie-là installée dans tous les marchés boursiers mondiaux. C'est cette oligarchie-là qui contrôle le pays ici, sans constitution, sans quoi que ce soit. Et quand vous voyez un premier ministre faire le tour des pays avec toute cette oligarchie-là, pour vendre quelque chose, euh, pour pouvoir vendre des projets du Québec ou du Canada, euh, par cette oligarchie d'entrepreneurs-là. Ben, c'est eux autres qui règnent partout sur les marchés boursiers. C'est ça le désordre, c'est ça l'oligarchie, l'anarchie législative et exécutive du pouvoir judiciaire du Québec et du Canada. Et... Le contraire de judiciaire, comme la loi sur les tribunaux judiciaires du Québec, la loi T16, le contraire du mot judiciaire, c'est légal et conventionnel. Donc, ça, ça veut dire que tout ce qui est judiciaire est illégal et non conventionnel. Là-dessus, bonne journée à tous.